Hello, moi c'est Claire, je suis clairement en phase avec moi et mon bien-être. Bon, j'avoue qu'on ne peut pas dire que je sois en phase avec tout. Et tant mieux d'ailleurs. Surtout que ça ne m'empêche pas de prendre soin des autres. Alors forcément, je cherche quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde. Une personne attentionnée, qui s'aime aussi. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Une vraie histoire, ça commence d'abord par vous. Téléchargez mythique.